Si tu n'as pas des dit, il a des gens qui ont dit, il y a des dit, que tu a des gens qui ont dit, il dit, il tu a des dit, Que y a dit, qui dit, il mais qui dit que vous êtes mort, vous êtes la cliquez sur vous, vous êtes la Vous avez 5 personnes qui go là, vous êtes mort. Vous 5 personnes. Vous avez 5 la je ne sais pas si je vais parler. Je ne sais pour tout monde. Je si c'est moi je ne pas parce que suis soldat. Je ne parler. ne sais pas si pas. Je ne sais pas. Je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 sauveur n'a la de comme vous en ou c'est pas à balle oué. Soua ou que téléphone mais la ou c'est pas à ou son jam. Mais on manger si ou comme la police, fout comme dans prison pour m'battre mourir déjà. Parce que la mort là, bien. Ou on a la là, et là même. Ou là et puis il y a 12 ans, a même, et il y a même, ou il y a un an, il y a un an, il un il a pas un il y a un an, il y Nous un il y a la an, a y un a fini. si nous connaissons pas mourir, nous Comme nous tapons les Comme excusez mon les Capitaine de joie pas forte mais nous allons faire Je ne